Il y a de nombreuses années, une bande de quatre voleurs vivait dans une forêt dense. Ils cachaient leur argent volé dans un vaisseau d'apparence innocente qu'ils gardaient soigneusement. Après un certain temps, ils se sont lassés de leurs activités de voleurs. « Je suis fatigué de ce mode de vie. Nous devons être, être constamment sur le qui-vive au cas où nous serions pris, » se plaignait l'un d'eux. Oui « Oui J'aimerais bien que nous puissions mener une vie paisible et honnête, approuva le deuxième voleur. Une bonne idée. Nous allons quitter la forêt et nous rendre dans une ville où personne ne nous connaît. Peut-être pourrons-nous trouver un métier honnête à faire, dit le troisième voleur. Trois voleurs de la bande ont aimé la suggestion et ont décidé de quitter la forêt. Le quatrième voleur, cependant, N'aimait pas l'idée d'un travail honnête. Il ne dit rien car il avait l'intention de voler l'argent dans le vaisseau d'une manière ou d'une autre et de s'enfuir avec. Il attendit le bon moment pour frapper. Les quatre voleurs atteignent une ville et se logent dans un endroit isolé. Deux d'entre eux s'aventurent à l'extérieur pour en savoir plus sur l'endroit. Ils tombèrent bientôt sur une vieille femme dont la maison semblait à la fois confortable et adaptée à leurs besoins. Les deux hommes retournèrent parler à leurs amis de la maison de la vieille femme où ils pourraient rester. Ils acceptèrent également et les quatre voleurs se mirent en route immédiatement. « Nous sommes quatre marchands, dit l'un d'eux, et nous voulons commencer un commerce dans cette ville. » Votre maison nous plaît et nous voulons louer quelques chambres. Nous vous paierons un bon loyer jusqu'à ce que nous décidions de partir, ajouta le second voleur. La vieille femme était heureuse et recevait ses visiteurs de façon très hospitalière. Vous êtes les bienvenus ici aussi longtemps que vous le souhaitez, sourit la vieille femme. Elle était heureuse d'avoir de bons locataires. Les quatre voleurs avaient appris qu'elle était une âme très honnête et qu'elle ne convoitait pas la richesse des autres. Ils lui ont donc fait confiance en lui confiant leur précieux récipient d'argent. « S'il te plaît, garde ce vase en sécurité avec toi. Mais, il y a une condition, tu ne dois le donner que si nous le demandons tous les quatre ensemble, ont-ils dit. » D'accord. La vieille femme prit le vase. Elle sortit dans son jardin et regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un regardait. Trouvant la voie libre, elle creuse un trou, y dépose le récipient et le recouvre à nouveau. Les quatre voleurs sont partis à la recherche de travail en ville. Ils se sentirent bientôt très fatigués et se reposèrent à l'ombre d'un bagnant, à une certaine distance de la maison de la vieille femme. Juste à ce moment-là, une femme vendant du babeur passa par là. Les voleurs décidèrent d'acheter du babeur. Ils le trouvent très savoureux et prévoient d'en acheter aussi pour leur déjeuner. Trois d'entre eux se sentaient trop fatigués pour aller chercher un récipient dans la maison de la vieille femme. Le quatrième voleur, attendait une telle occasion était tout à fait disposé à y aller il est allé chez la vieille femme et a dit les autres m'ont envoyé chercher le vase je ne peux le donner que si vous venez tous les quatre dit-elle en secouant la tête une pensée vint au voleur mes amis sont assis sous le bagnant à une certaine distance demande leur toi même suggéra-t-il la vieille femme sortit de la maison. Elle vit les trois hommes sous le bagnant. Avez-vous envoyé votre ami chercher le vase? cria-t-elle. Oui. Donnez-le lui, s'il vous plaît. crièrent les autres en retour. La vieille femme pensa qu'ils avaient besoin de leur vase pour des raisons professionnelles et qu'ils avaient envoyé leur ami de confiance. Elle donna donc une bêche au voleur et lui demanda de creuser pour le trouver dans le jardin. Elle est ensuite allée s'occuper de ses tâches ménagères. Le voleur a déterré le vase et s'est enfui discrètement par la porte de derrière. Pendant ce temps, ses amis s'inquiétaient car le temps passait et il n'y avait aucun signe de leur ami. Ils se rendirent donc à la maison de la vieille femme. « Où est notre ami que nous avons envoyé chercher un récipient » demande-t-il. « Je lui ai donné une bêche pour déterrer le vase il y a un certain temps. »« Il ne, ne vous l'a pas donné ?» s'étonne la vieille femme. Les trois voleurs réalisèrent qu'ils avaient été trompés par leur ami. « Nous t'avions dit de ne donner le vase que si nous venions tous les quatre ensemble. »« Vous nous avez a... désobéi. Nous soupçonnons que notre ami et toi avaient ourdi ce complot pour nous tromper, dirent-ils. La vieille femme était très contrariée. Les trois voleurs l'ont emmenée chez le juge de la ville et se sont plaints d'elle. Il décida qu'elle devait porter l'entière responsabilité de la perte car elle avait été négligente dans cette affaire et qu'elle devait payer pour la perte subie. La vieille femme rentra chez elle en pleurant. A l'insu de tous, le roi et son ministre faisaient une tournée incognito dans la ville pour s'informer des problèmes des gens. Ils s'arrêtèrent et demandèrent à la vieille femme pourquoi elle pleurait. Au même moment, des jeunes jouaient sur la route et leur chef était un garçon appelé Raman. Lui aussi a écouté la vieille femme raconter son histoire de malheur. J'espère que ces hommes seront punis pour t'avoir maltraité, s'exclame Raman. Le roi et son ministre lui ont demandé avec surprise s'il pouvait rendre un jugement dans cette affaire. Raman hocha la tête avec assurance et déclara qu'il ne le ferait qu'à la cour du roi. Le jour suivant, la cour se réunit au palais. Raman s'assied sur la chaise du juge. Il écouta l'histoire des trois voleurs. Cette vieille dame devait vous donner le vase seulement si vous veniez tous les quatre ensemble le demander. N'était-ce pas la condition demandait Raman. Les trois voleurs hochèrent la tête. Bien, elle est prête à respecter l'accord. Mais vous n'êtes que trois. Appelez le quatrième homme pour que les termes de votre accord soient respectés, ordonna Raman. Quel merveilleux jugement s'exclama le roi en guise d'éloge. Tu as une tête sage sur de jeunes épaules. À partir d'aujourd'hui, tu seras connu sous le nom de Maria Dharaman, et tu jugeras de telles affaires à la cour.